Alors bienvenue au Soleillade, c'est la grande fête de Montrouge, c'est un moment de rassemblement, de légèreté. Donc profitons pleinement de ce beau moment tous ensemble ici à Montrouge, sur le soleil de Montrouge, grâce au Soleillade. C'est la première fois que je viens au Soleillade, c'est vraiment hyper chaleureux. Enfin, L'emplacement est idéal, il y a de l'espace pour les enfants. C'est une bonne manière de rentrer en fait, hein. les vacances se terminent et euh, la petite transition avec ce dimanche où on a pris l'habitude, on mange hyper bien, il y a plein d'activités, il y a plein d'enfants, c'est super. Ouais, je suis assez fan du fil, bon, je suis un peu trop grand pour essayer mais euh, c'est très très rigolo. Ouais. On peut dire qu'il y a vraiment beaucoup de monde, il y a plein de spectacles, là on sent que c'est le, le retour. Quoi. On cherche à partager une délicatesse dans quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, qui est plus sportif, donc comment trouver la sensibilité, l'humanité, dans quelque chose qui se voit de loin mais qui peut être tout aussi près de chaque humain dans le fond. Nous ce qu'on cherche, ça va être à poser notre vision du monde et de la rendre universelle, donc de la rendre accessible à tous et à toutes. Bah, oui, venez, venez parce que c'est super, nous, nous on s'amuse bien, euh, on aime beaucoup jouer ensemble, donc ça c'est top. Et puis euh, en fait, plus on partage et plus c'est beau, donc euh, voilà.